une porte ou trappe d'accès pour son vide sanitaire. Une maison qui possède un vide sanitaire présente toujours un accès à celui-ci. Ce passage qui permet de se rendre dans le vide sanitaire de la maison doit posséder deux particularités essentielles. Il doit permettre une bonne aération, il doit aussi fermer l'accès aux nuisibles, souris, rats, serpents, etc. Partant de ces deux qualités, j'ai dessiné la porte d'accès au vide sanitaire de ma maison. Elle est de style moderne, entièrement réalisée à partir de tubes acier carré et d'une plaque de tôle trouée qui a pour rôle essentiel d'empêcher toute intrusion tout en laissant passer l'air. Les mesures ne sont pas importantes dans cette démonstration car c'est une création adaptée à une situation précise. Je commence donc par réaliser le cadre mural avec des longueurs de cornières de 40 par 40 mm de côté et 4 mm d'épaisseur. J'effectue les soudures avec un poste soudure à l'arc inverteur GIS 160P. Pour les soudures sur les tubes, l'épaisseur de la tôle étant faible, je procède par point pour éviter la fusion de l'acier. Je réalise ensuite le cadre du ventail avec des tubes carrés de 30 mm sur 30 mm de section. Les motifs sont réalisés avec des tubes carrés de 20 mm sur 20 mm de section. Dans une plaque de tôle perforée, je découpe un pan aux dimensions correspondantes à l'intérieur du cadre du vantail, que je soude par points sur les motifs. Je soude des petites pommelles pour l'ouverture ainsi qu'un petit système de fermeture composé de deux fer plats troués. Je positionne ensuite le cadre autour du passage d'accès aux vide sanitaire et je le fixe. Il ne reste plus, après une première couche de peinture anti-rouille, qu'à mettre en place le vantail. Coût total des matériels nécessaires à cette réalisation. Tout type de fer plus peinture, environ 180 euros. Sachant qu'il me reste de quoi faire un autre portillon